bonjour à tous et bienvenue sur les planches de sophie j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous parler du quartz rose Alors c'est une pierre très féminine euh ah, voilà, je la montre, non pas seulement par, euh, bah, dans ses propriétés, mais aussi dans ce qu'elle dégage, juste en la regardant. Alors là, je suis dehors, donc comme elle est très claire, vous la voyez blanche, je pense, mais sa couleur est rose translucide, elle peut aller du rose très clair au rose plus foncé. Je vais essayer de vous la montrer euh, sur, la, sur la table, voir si le rose ressort. Je ne sais pas si là, vous la voyez rose, si avec le contraste, on voit qu'elle est plus dans les roses que dans les blancs, mais bon. Voilà, je ne peux pas vous montrer plus, je vous mettrai des photos. Et croyez moi elle est très très belle à regarder elle est apaisante elle envoie vraiment de superbes énergies alors commençons par ce que j'aime parce que vous le savez c'est les petites histoires et les légendes qui vont entourer cette pierre alors depuis la nuit des temps on peut vraiment dire ça cette pierre est liée au cœur et à l'amour on la retrouve pour ainsi dire dans toutes les civilisations l'âge de bronze l'antiquité chez les hébreux les les romains les grecs les égyptiens on la retrouve absolument partout tout le monde se l'est accaparé. Tellement, qu elle, tellement elle est belle et tellement elle dégage de belles choses. à l'époque des pharaons, elle était vénérée pour ses propriétés euh, anti-vieillissement du visage, anti-rides. Alors on y reviendra dans les propriétés parce qu'il y a des choses qui sont restées, évidemment. Ils l'utilisaient donc pour faire des masques de beauté et elle a souvent euh, été retrouvée dans les tombes des pharaons. En, en guise d'offrande en fait pour que même dans l'au-delà et eh bien les pharaons gardent leur leur éclat leur jeunesse etc etc chez les grecs elle est associée enfin elle est associée elle est utilisée par soi-disant hein, par Aphrodite la déesse de l'amour euh, on trouve aussi des, des traces au 7e siècle avant Jésus-Christ. Euh, là, ils ont retrouvé des billes de quartz rose qui servaient à confectionner des bijoux. Euh, donc, ça, ça a été retrouvé, ça a été daté. Donc, 7e siècle avant Jésus-Christ, vous hein, voyez. Euh, on a aussi le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on a retrouvé des boules de cristal pour la divination qui étaient faites en cristal de, euh, de quartz rose. Euh, il y a même une légende. Alors, bon, ben, ça, évidemment, vous vous doutez bien que je vais vous la raconter puisque j'adore les légendes les histoires, etc. Euh, alors, il y a des archéologues qui ont retrouvé un crâne en quartz rose qui était taillé dans du quartz rose donc ça c'est pas une légende, c'est vrai, mais par contre la légende dit que ce crâne serait un des treize crânes mayas qui, dit-on, s'ils sont réunis, eh bien dévoileront un grand grand secret à l'humanité. Alors je crois que les treize crânes ont été retrouvés mais, voilà, je pense que les gens sont pas très curieux. Moi, j'aurais, je les aurais rassemblés. Mais en fait, là, ils sont disséminés dans des musées aux quatre coins de la planète. Donc, pour l'instant, le secret des Mayas reste entier. Moi, je crois que la première chose que je ferais, ça serait de les rassembler les 13 pour voir. On sait jamais. C'est une légende. Mais bon. Ben non, non, non. Ils les ont laissés dispatcher dans, dans les, les quatre coins de la planète. Bref. C'est comme ça. Au moins, ça restera une légende. En tout cas, pour l'instant. Les principaux gisements sont en Inde, au Brésil, à Madagascar. On en retrouve aussi en Europe, un tout petit peu en France, au Sri Lanka, beaucoup en Russie. Euh, donc voilà, c'est assez assez répandu. Quelles sont ses propriétés Alors, cette pierre est surnommée la pierre d'amour. Et ce n'est pas pour rien. Tout naturellement, et euh, ce n'est pas une surprise, cette pierre, le, le quartz rose, va apaiser le stress. Donc vous la retrouvez dans euh, dans les, les planches de Sophie pour le stress. Elle va aussi apaiser les troubles du sommeil. Alors, je l'ai là, donc les troubles du sommeil, les insomnies, les cauchemars. Voilà, puisque de toute façon, elle est évidemment apaisante. Donc, tout ce qui est lié au stress, euh, tout ce qui va être lié euh, aux crises d'angoisse, au manque de confiance en soi, elle va éliminer tout ce qui tourmente l'esprit, elle va favoriser la paix intérieure, elle va apporter une énergie tellement douce, tellement réconfortante. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a ces épisodes, que vous ressentez des épisodes pour enfants ou pour adultes, elle est tellement tellement douce qu'elle convient très bien aux enfants, dont insomnie, stress, etc., le quartz rose, elle est au top. Ensuite, pour l'hypertension, que vous retrouvez aussi sur les planches de Sophie, quand l'hypertension est générée par le stress, bien évidemment. Alors, au-delà de ça, eh bien cette pierre garde les vertus pour lesquelles les Égyptiens l'utilisaient. Euh, elle est encore aujourd'hui réputée pour lisser les rides, etc., et donc elle va être un allié important pour la peau. Elle va soulager les, les, les lésions et euh, surtout avoir un grand pouvoir cicatrisant. Donc vous la retrouvez dans les planches de Sophie pour évidemment la cicatrisation, ça va de soi, pour les brûlures, pour les coupures, Pour les abcès, parce qu'après ben, l'abcès il faut bien qu'il cicatrise, hein donc vous le retrouvez pour les abcès. Elle a aussi une action euh, d'activation de la circulation sanguine, donc elle va faire disparaître les hématomes, donc vous le retrouvez dans les planches de Sophie sur coups et contusions. Comme c'est la pierre du cœur, de l'apaisement, le quartz rose, souvent porté en pendentif et c'est très bien, protège le cœur et par rayonnement, tout ce qui est autour du cœur, comme les poumons, les voies respiratoires, etc. Donc c'est vraiment une pierre qui est très douce, très complète. Et comme cette pierre euh, travaille énormément sur le cœur, et que dans les chakras, eh bien le cœur est au milieu des ces chakras, il se, retrouve, euh, voilà, il se retrouve au milieu, donc... Ce, en, en, en agissant sur l'énergie du cœur, eh ça va faire un lien euh, un lien pour toutes les énergies et apporter un équilibre aussi bien énergétique que mental. Bon bref, vous l'avez compris, j'adore cette pierre parce que c'est la douceur, parce que c'est l'amour, parce que c'est l'apaisement c'est que du bon, mais je vous assure rien que de la regarder rien que de la prendre dans la main pour moi c'est une brute que j'ai ici, c'est pas une polie mais voilà, ça, ça, ça apaise, ça s'explique ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ah ben je vais y arriver, ça ne s'explique pas, ça apaise. Alors si vous devez la porter en bijoux, je vous conseillerais de ne pas la mélanger avec des pierres puissantes comme, comme euh, l'obsidienne. Euh,